Écoute-moi les barres et sapiens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous proposer cette première vidéo d'une longue série. Une longue série de 8 euh, vidéos. Ce sera tout simplement la série sur les 7 meilleurs decks pool 2. Alors il y a plusieurs raisons qui vont vous donner envie de regarder cette vidéo. Alors déjà pourquoi euh, 8 vidéos sur 7 meilleurs decks Parce que tout simplement j'ai fait la liste des 7 meilleurs decks pool 2. Et euh, la dernière vidéo sera consacrée à 3 decks un petit peu alternatifs qui seront des decks un petit peu plus... Euh, j'allais dire un peu plus méta, en tout cas qui seront des decks que vous allez peut-être parfois sortir en fonction évidemment euh, de vos adversaires, euh, qui sont des decks peut-être un petit peu moins polyvalents, un peu plus techés, donc voilà, ce sera la huitième vidéo ce sera vraiment euh, une vidéo sur trois decks trois decks un peu plus euh, techés, donc il y a plus, plusieurs raisons euh, qui normalement vont vous donner envie de regarder vraiment, euh, de dévorer même si je peux dire, euh, cette série de vidéos, même si vous êtes pool 3 même si vous êtes pool 1, je pense que vraiment, un peu comme le pool 1, comme ce que j'ai fait avec la... D'ailleurs, je vous invite à la regarder, la série sur les, les decks pool 1. Euh, vraiment, tryharder, euh, comment dire, euh, se perfectionner dans le pool 2, c'est très très important. Alors, j'ai noté les quatre les petites raisons. Alors, la première, c'est évidemment le plaisir, le plaisir de gagner. Grâce à un bon deck, grâce à un deck euh, qui a été bien construit, qui a été bien build, ça vous donne évidemment un avantage par rapport à l'adversaire, parce que si vous maîtrisez bien votre deck, voire moyennement... Euh, finalement votre deck euh, bien optimisé et que l'adversaire maîtrise très bien son deck mal optimisé Vous allez bah, tout simplement être déjà meilleur que lui parce que euh, vous avez un meilleur deck Donc euh, même si le joueur c'est important, le choix du deck ça l'est également donc, euh, avec des bons decks Avec un des euh, 7 voire des 10 euh, decks que je vais vous proposer euh, dans, dans cette série euh, Évidemment cette petite intro je la ferai pas sur les autres vidéos, ne vous inquiétez pas Mais voilà j'aime bien commencer avec une petite in introduction pour euh, présenter un peu tout ça que vous allez voir dans les prochaines semaines et prochains jours. Euh, donc voilà, déjà le plaisir de gagner. Avec un bon deck, vous allez avoir un meilleur win rate. Donc vous allez prendre plus de plaisir. C'est bête, mais avoir 50% de win rate ou avoir 70% de win rate, c'est pas la même chose en termes d'expérience de jeu. Et ça, pour le coup, c'est relativement évident. La deuxième raison, qui est peut-être même la plus importante, euh, quoique, pas forcément, mais c'est le free to play. C'est-à-dire que là, bon là, vous voyez, je suis en infini. Mais en fait, bon, le rang infini, ça ne sert à rien. Euh, mais avant le rang infini, il y a des choses. Il y a des paliers qui sont très importants. Il y a le palier 90, 500 d'or. Il y a le palier 70, 500 crédits. Il y a le palier 50, 400 crédits. Voire même après, il y a le palier 30. Mais globalement, 30, on y arrive assez facilement. Mais parfois, certains, je le vois sur mes streams, voire dans les commentaires des vidéos, peuvent galérer pour arriver 50. Avec un bon deck, vous allez plus facilement, même très facilement, euh, vous allez voir arriver à ces paliers-là. Et donc, vous allez débloquer... Euh, les crédits et donc vous allez jouer un peu plus en free to play parce que vous allez récupérer plus de récompenses donc plus de cartes tout simplement les crédits et les gold vous permettent de monter votre niveau de collection sachant que le pool 2 je l'ai pas dit mais c'est du niveau 214 à 474 euh, je crois que c'est 214 je veux pas dire de bêtises mais ou 218 bref en tout cas ça s'arrête à 474 donc si je dépasse 474 je euh, monte ensuite pool 3. Donc la deuxième raison, c'est vraiment le free-to-play, de stacker euh, finalement des... Enfin euh, pas non, pas de stacker, ça c'est la troisième raison, mais vraiment de... De récupérer d'aller jusqu'au rang infini après pour le plaisir vous voyez, ça reprend un peu le premier point le plaisir mais vraiment voilà d'arriver jusqu'à ces 500 d'or qui sont quand même c'est quand même un palier important et avec des bons decks vous allez pouvoir le faire tranquillement la troisième raison c'est stacker justement euh, stacker et bien appréhender le pool 3 Vous voyez c'est ce que je fais ici alors moi je le fais pas pour stacker je le fais surtout pour vous présenter la série de vidéos mais à la base quand j'ai créé ce compte c'était pas spécialement pour faire cette série de vidéos mais vraiment pour euh, on va dire avoir vraiment un compte secondaire un compte secondaire pardon pour pouvoir tryharder et finalement bah, les, les choses les plus euh, comment dire les choses optimales je les fais euh, je les ai pas fait sur le premier compte parce que je savais pas comment ça fonctionnait le jeu et je les fais bien sur ce compte là c'est à dire que j'ai bien stacké le pool 1 pour ensuite avoir tout le pool 2 et là je vais euh, stacker finalement jusqu'à 10 000 hein, c'est capé à 10 000 euh, stacker des crédits stacker des gold pour bien appréhender le pool 3, c'est-à-dire pour avoir une, alors j'aurais pas le pool 3, tout le pool 3, ça c'est évident, euh, ça s'arrête à 3300 le pool 3, mais je vais vraiment bien bien avancer dans le pool 3 et je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui dès qu'ils ont la possibilité d'aller dans le pool 3 avec zéro crédit finalement ils y vont et souvent c'est un retour qu'ils me font c'est que euh, ouais mais fichou euh, j'ai pas beaucoup de cartes pool 3 donc en fait je me fais éclater, il y en a ils jouent des decks leaders, il y en a ils jouent des decks à héros, il y en a ils jouent des decks avec surfeur d'argent etc. Avec euh, Serra, Miracle, euh, Electro, que sais-je. Et moi, finalement, j'ai mon deck pool 2 avec une, une ou deux cartes pool 3 que j'ai découvertes, voire plus. Mais finalement, ces cartes-là ne rentrent pas dans le deck, dans les decks pool 2 que j'ai créés. Donc finalement, moi, je me retrouve vraiment en, en, en full pool 2 dans une méta pool 3. Et c'est problématique. D'où l'intérêt, évidemment, de stacker et d'avoir vraiment une bonne partie du pool 3 euh, coup, et finalement, vous avez votre expérience de jeu, vous voyez, ça reprend encore une fois le premier point, votre expérience de jeu sera tout simplement plus agréable en faisant ça. Donc euh, voilà, vous pouvez farmer finalement le pool 2 avec les crédits, avec les missions. En plus, ça va vite parce que vous gagnez vite les missions, parce que vous avez des bons decks accessoirement, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et le quatrième point, qui est un point vraiment alternatif, un peu d'optimisme, d'optimiste si je puis dire, c'est vraiment sur les tournois sur le ladder. Euh, on sait qu'il va y avoir des tournois sur le jeu, peut-être pas officiels, il y aura du ladder également ladder compétitif je suppose euh, la question c'est est-ce que ce sera en mode full pool 3 ou est-ce qu'il y aura une petite case pool 2 ben, peut-être qu'il y aura des tournois en pool 2 euh, tournois communautaires peut-être même des tournois officiels il y aura peut-être un ladder pool 3 et un ladder pool 2 et dans ces cas-là ben, peut-être bien maîtriser commencer à bien tryhard le pool 2 ça peut être intéressant parce que Contrairement au pool 1, pool 1, il y a très peu de decks, la méta est quand même pas extrêmement riche pour le coup. Euh, mais voilà, le pool 2 c'est quand même différent. Il y a une vraie méta technique, je trouve que c'est hyper, euh, ouais, hyper intéressant de bien bien maîtriser et il y a un vrai edge à avoir de, de bien connaître le pool 2. Donc voilà, j'espère que. Bah je vous ai donné envie tout simplement de regarder vraiment toutes les vidéos. Il y a des decks qui vont vous intéresser plus que d'autres. Mais là où c'est intéressant de regarder tous les decks, euh, c'est de pouvoir comprendre vraiment les plans de jeu de chaque deck. Vraiment. Alors, je sais que c'est un certain investissement en termes de temps, mais je vous invite vraiment, même s'il n'y a qu'un seul deck qui vous intéresse, à regarder toutes les vidéos, à regarder le gameplay, mes ex à entendre mes explications sur chaque deck. Et vous allez voir que quand vous allez rencontrer ces decks, vous, avez, vous allez savoir... Euh, Qu'est-ce qu'il va faire et donc ce sera plus facile de le contrer. En gros, ce que je dis souvent sur Hearthstone, par exemple, c'est qu'il vaut mieux maîtriser tous les decks, tous les decks de vos adversaires et pas le vôtre, que maîtriser le vôtre et pas les decks des adversaires. Vous voyez Donc c'est, c'est, on gagne en connaissant les plaies de l'adversaire et en maîtrisant tous les decks. Vous allez avoir vraiment une connaissance totale des decks. Donc voilà. Bref. Euh, donc le premier deck. Euh, que je vais vous présenter, c'est le deck euh, Dino. Alors, le deck Dino, il existe en pool 1. Euh, il existe également en pool 3. La combo, c'est vraiment Moon Girl qui va dupliquer la main avec Dino. Ça, c'est assez standard. On a la Chavez. Alors, la Chavez doit pas être jouée dans tous les decks, mais la Chavez, elle va le jouer dans des decks où, déjà, le top deck tour 6 n'est pas important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte clé qu'on a envie de piocher au tour 6. Donc, accessoirement, Chavez, ça peut rentrer ses 9 points. Et surtout, quand on a envie... En fait, quand nos points vont se faire avant, quand... On doit réaliser des combinaisons puissantes avant. Mais parce que là, vous allez me dire, mais tous les decks ont envie de réaliser des puissances, des, des combinaisons puissantes avant le tour 6 Mais en gardant en tête qu'on n'a pas envie de top decker. Vous voyez, typiquement, il y a des decks qui peuvent jouer. Euh, bon, là, c'est en pool 3 mais Arnim Zola. Vous voyez, donc il y a des decks qui peuvent jouer Black Panther, Wong, euh, Arnim Zola. On a envie de faire Wong, Black Panther ou Wong des cartes, donc on pourrait se dire bah, dans ce cas là on, il faut jouer de Chavez parce que ça augmente mes probabilités d'avoir ma bonne sortie avant le tour 6, sauf que le top deck tour 6 Odin par exemple ou tour 6 Arnimzola, va être important, alors que là on bloque vraiment une draw au tour 6, mais avec ce deck on s'en fout parce qu'en fait notre plus grosse carte c'est le Dino donc on veut vraiment en mettant de Chavez on joue que 11 cartes sur les euh, 5 premiers tours et donc augmente nos probabilités d'avoir Girl Dino tout simplement, donc dans ce deck là alors là, peut-être vous êtes en train de dire, mais Finuchou, tu joues pas euh, dans ton deck le, le collectionneur. C'est quand même dommage, c'est très intéressant avec le deck Moon Girl Dino. Tu joues pas donc euh, le petit câble. En fait, ça c'est vraiment le, le Dino de base, si je puis dire, avec câble. Euh, il est où le petit câble euh, Il est là. Voilà, câble, collectionneur. Mais en fait, en termes de points, c'est pas pragmatique. Euh, c'est beau parce que ça va bien avec, Vous voyez, c'est vraiment l'idée de jouer bah, collectionneur, c'est bien parce que il euh, y a la moon girl, il y a le câble, mais en fait, quand tu vas vous jouez le deck, ça ne fait pas tant de points que ça, alors que juste, Bucky, Carnage, ça c'est un peu la nouvelle version si je peux dire, hein. euh, mais le jeu évolue et ça c'est intéressant, les, les listes sont de plus en plus optimisées, Bucky Carnage ou Bucky Deathlock, bah, en fait c'est 11 points sur la ligne, et Carnage Bucky, euh, c'est euh, 10 points sur la ligne, donc en fait, tour 2, tour 3, vous avez 10 points sur une ligne euh, avec Bucky Deathlock ou Bucky Carnage. C'est énorme, c'est-à-dire la ligne elle est presque déjà gagnée. Si derrière vous rajoutez une Queen ou un Moon Girl, l'adversaire il ne peut pas essayer de se battre sur la ligne. Donc derrière avec un seul dino, et c'est ça l'idée, c'est de se dire je fais Bucky Carnage, Bucky Deathlock, je mets une Moon. Enfin, euh, on va dire on n'a pas Moon Girl parce que sinon on a gagné Moon Girl Dino. Je mets une White Queen, derrière je mets juste un dino sur une ligne et en fait je vais gagner. Je vais gagner déjà les deux lignes. Alors qu'en vrai, collectionneur il allait souvent être 3 ou 4 de points. Euh, donc si vous rajoutez cap, vous avez 6, euh, bah 6 points, ça fait pas 10, ça fait pas 11, vous voyez Donc il y a vraiment un gain de points avec Carnage, Bucky, Deathlock. On a l'agent qui est quand même bien sexy. On a la nova parce qu'on a Killmonger et la nova ça marche évidemment avec Carnage, Deathlock. Et Killmonger c'est bien parce que ça va tuer les T1. Killmonger c'est une carte qui est un peu obligatoire dans certains decks, dans beaucoup de decks même, euh, euh, en pool 2. En pool 3 un peu moins, mais même en pool 3 c'est quand même cool parce qu'il y a des sunspots. Mais vraiment en pool 1 il y a quand même pas mal de decks. Euh, avec des petits T1, donc euh, le Killmonger est, est vraiment vraiment cool. Et puis c'est un T3, c'est bien de curver, parfois on va juste le jouer en T3. L'Enchantress, parce que finalement, alors il y a des versions avec euh, Chang-Chi. moi je préfère Enchantress, je trouve que c'est un peu plus polyvalent. Ça peut détruire les Dinos en face, euh, l'Enchantress. Ça peut détruire les euh, Khazars Blue Marvel en face, ça peut être pas mal. Euh, il y a des decks ongoing aussi, donc voilà, c'est une carte qui est relativement polyvalente. J'aime beaucoup la carte. Euh, à noter qu'il faut évidemment pas la faire... Euh... Mais par exemple, vous pouvez faire des plays avec Dino sur une ligne et l'adversaire, il est un peu devant sur une ligne avec son Blue Marvel. Et grâce à l'Enchantress vous gagnez la ligne, vous pouvez lui ajouter 6 Donc voilà, j'aime bien l'idée. Euh, la curve, je trouve, est assez, euh, assez efficace, assez efficiente. On part en game, tout simplement. Euh, donc voilà, c'est vraiment la liste que je trouve la plus... Euh... C'est bon, c'est ça Ok, let's go. Euh, la liste la plus optimisée de Moon Girl Dino. Voilà. Donc, après, vous pouvez vous jouer la version avec câble, avec si vous aimez, Enfin, mais ce sera un peu moins fort, ça faut le savoir. Donc, alors, il y a un peu deux écoles. Euh... Bon, là, je suis déjà infini, mais l'idée c'est que les decks que je vous propose, ce sont des decks qui sont très très forts, avec euh, 60, 70, 80% de win -ride. ça va dépendre de vos adversaires. Bon, là, c'est un peu faussé parce que je suis déjà infini. Donc, finalement, je vais vraiment jouer contre des ultra tryharders, donc je ne devrais pas forcément snap. Mais je me mets à votre place J'ai un bon deck Un bon deck qui a été fait par un bon joueur Je me considère bon joueur quand même <rire> Accessoirement euh, Donc le, le snap T1 il a vraiment du sens Parce que c'est des decks avec un énorme win rate Je ferai pas ça en pool 3 Parce que les win rates sont un peu plus bas On est plus autour des 50-60% de win rate Parfois il y a même des decks Et c'est ça qui est bien sur ce jeu Des decks qui vont avoir un win rate faible Mais un average cube haut Et dans ce cas là il faut pas snap tout aura en tout cas. Faut garder le côté snap bluff. Mais vraiment, avec des decks puissants comme ça, avec des bons win rate, des decks un peu rouleau compresseur, euh, avec les 10 decks hein, de manière générale que je vais vous proposer, franchement, le snap T1, c'est une valeur sûre. Alors peut-être qu'au début, ne snappez pas T1 si vous avez un peu peur, mais voilà. Bon, c'est pas cool en tout cas ce dino à 6. C'est pas cool du tout. Euh... Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant. On a la White Queen ici qui va faire des points. Après, on peut presque jouer l'Enchantress. Hein. Franchement, Enchantress sur Ant-Man. Je pense que ça me fait gagner la ligne. Hein. Je crois quand sur Ant-Man, me fait gagner la ligne. Je pense qu'il va écureuil au centre, non Iceman. Ouais, il va écureuil au centre. Et on gagne quand même à droite. Alors, il faut faire attention, il peut y avoir Blue Marvel. Donc là, l'idée, c'est de faire, de gagner à gauche avec Bucky Carnage. J'aurais même pu faire ça au mid, mais j'aime bien à gauche. Donc, vous voyez le Bucky Carnage qui fait beaucoup de points, et on finit par le Dino. Donc le Blue Marvel qui fait gagner à droite. Et. Euh... Alors on peut quand même perdre. Faut pas trop faire le Mariole, mais je pense que ça devrait être ok. Il a combien de cartes en main 4 Il va bourriner à gauche. Jacques Créa 3. Peut-être fallait aller au centre. Manger cette sentinelle avec Carnage. Ça aurait été pareil, hein. Ouais, peut-être que j'ai un peu gridé avec cette Enchantress. C'est vrai que si je jouais Electra Ant-Man, c'est qu'il y avait euh, Blue Marvel. Vous voyez, là, j'ai peut-être fait une connerie. J'aurais dû, my... ouais, my bad, my bad. Petite erreur de ma part. J'aurais dû White Queen à droite et faire l'Enchantress sur Blue. Je vais la jouer jusqu'au bout de cette game avec un Dino centre. En fait, s'il bourrine à gauche, il a gagné. S'il si en met un petit peu au milieu et un peu à gauche. Mais bah non, je pense qu'il va. Après, il peut bourriner au centre. Faut voir. Il peut concede aussi. Ah, il va à gauche, malheureusement. Kazar. Et Nightcrawler. Donc, il gagne à gauche. Il a 3 points. Ouais. Et on gagne au centre, mais on perd à droite. Donc, voilà. Bon. My bad. Petite erreur de ma part. Mais, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'erreur, là, on l'a payé tout de suite. Alors, son deck me paraît assez optimisé. Pour le moment, il y a... Euh... C'est juste sa façon de jouer qui n'est pas bonne, selon moi. Parce que ce deck-là, il doit se jouer d'une certaine façon. Euh, il doit vraiment mettre les terrains à la fin. Parce que là, vous voyez, si j'avais eu Killmonger, j'aurais gagné le match. Donc il doit vraiment euh, mettre Kazar, mettre Blue Marvel et balancer tous les terrains à la fin. Après, il y avait le lieu qui pouvait lui poser problème. Donc je peux comprendre peut-être la, la nuance. Bon, ça là, elle est pour moi. C'est la première. Vous me connaissez, hein les, les premières euh, games, je fais toujours des petites bêtises. Et comme ça, ça permet de derrière mieux se concentrer. Intéressant. Donc c'est le même deck. Bah, donc Snap-T1, évidemment, on est, on est devant tous nos adversaires. On a des meilleurs decks que nos adversaires. Et bon je, moi, je pense que je mieux que mes adversaires. Euh, mais je pense que vous allez également jouer mieux que vos adversaires parce que vous, allez, vous avez fait l'effort de regarder du contenu euh, pour justement progresser. C'est ça. Ok. Donc là, on fera sûrement Dino à droite. Et vous voyez, là, typiquement, c'est le, le spot dont je vous parlais. C'est-à-dire à gauche on fait le le, le deathlock avec Bucky. Donc en termes de points, bah en fait la ligne est gagnée. Vous voyez, c'est rigolo. Et après il faut gagner sur une autre ligne. On peut même bourriner à gauche en se disant bah a et Virg, je vais pas essayer de gagner. Je fais la White Queen et en fait je gagnerai que sur nulle part. Avec ce dino. Dino plus Chavez. Ok. Ce sera le... Ah, oh, mais ce le play. Hein. Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Je pense qu'à gauche, il pourra pas gagner. Il y a trop de points. Et je pense qu'à droite, avec Dino Chavez, je gagne ces lignes de play. ouais Je pense pas qu'il puisse gagner à gauche Il y a vraiment beaucoup de points Vous voyez c'est... Bon là malheureusement on a toujours pas notre killmonger C'est dommage parce que là sinon c'était un instant win quoi Après c'est nous qui avons le... L'initiative Alors il y a un truc pour gagner ces match-ups là Si vous arrivez à bien les identifier C'est que vous faites exprès de perdre l'initiative Vous voyez là j'ai l'initiative Mais vous perdez l'initiative Au dernier tour Et lui il va balancer tous ses T1 Et vous vous faites killmonger derrière Alors ça nécessite vraiment de se concentrer Avant Enfin de vraiment se dire d'arriver à visualiser l'adversaire et de dire il va faire ça. Mais ça peut être. Alors avec ce deck là c'est pas trop possible parce qu'il y a trop de points qui se fait trop rapidement. Oh ça fait pas mal quand même. Hein ok. Bon, Pas mal Et Il a un bon petit deck et là on prend les 8 Ah il a un bon petit deck euh, Bien puissant Il a une belle sortie oh, Il a une très belle sortie, sortie parfaite Sunspot, Okoye, Kazar, Blue Marvel Et derrière plein de T1 Mais voilà le... Et vous voyez là typiquement c'est une game qu'on aurait perdu si jamais on jouait Cable, Carnage Parce qu'on n'aurait pas eu assez de points euh, Et en fait on n'aurait pas gagné toutes les lignes Parce que là cette sortie là euh, elle est trop forte quoi Elle est comptable que avec Killmonger Donc sans Killmonger on est censé perdre ce match Mais grâce à juste Bucky Carnage on a gagné Et c'est ça qui est vraiment cool C'est que sans Moon Girl Dino on peut gagner mais parce qu'on a Bucky Carnage Donc vraiment, Et ça c'est un truc qui est assez présent dans le jeu Et je trouve ça vraiment très intéressant par rapport aux autres jeux de cartes C'est que souvent il va y avoir des mix de plusieurs decks vous voyez, on n'aurait pas l'idée dans, dans, ma, dans Magic si on va jouer, euh, on peut jouer bleu rouge, on peut jouer plusieurs couleurs ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on joue plusieurs couleurs ensemble, on va pas jouer par exemple un deck, enfin, euh, ouais non, je sais pas si l'exemple est bon parce qu'en vrai, en plus, je pensais à bleu rouge avec des contres et des, des, et des cartes rouges aggro. Mais en fait, justement, c'est, mais vous voyez, on va pas jouer gobelin mono rouge avec des contres euh, du deck bleu. Bah bref, En vrai, vous ne voulez rien dire ce que je dis. Euh... <rires> bah, c'est pas, <rires> c'est pas que ça veut rien dire ce que je dis, mais ok. Et c'est que vous ne comprenez pas, mais c'est normal. Donc euh, <rires> je change de sujet. Mais bref, en gros, dans les jeux de cartes, il y a rarement des combinaisons de deux decks. Et je trouve que dans euh, dans Marvel Snap C'est souvent ce qui est très fort C'est combinaison vraiment de deux decks Par exemple euh, Avec Bucky Carnage Il y a aussi le deck Aero Aero, Magneto, etc Vous voyez là c'est oh Merde je me suis gouré Je voulais, je voulais faire ça Bon c'est pas très grave Merde quel con Bon c'est pas grave hein, mais Merde quel con je voulais faire des slots. vous voyez, je parle, je parle et je. Bon, oh, je pense, j'ai quand même gagné. Mais. Et... Ah remarque, il va une finote là. Merde. Merde, n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Bah écoutez, je j'accepte de partir. Merde, bah je gagne. <rire> ouais, bon là, vraiment. Euh, je... Je parle, je parle et... Mais ouais, là il allait faire Infinote. Mais voyez, on gagne sur Infinote dans ce spot parce que nous, on gagne à gauche et on a un peu de points à droite, un peu de points au centre. Donc vous voyez, c'est une game vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai chopé le Killmonger au lieu du Deathlock. pis pour moi. Oh, il s'appelle Infinote lui, c'est rigolo. Donc le snap T1, très important. On a un deck où on va jamais perdre. Voilà, bon, pour le moment on a perdu sur une connerie de la première et sur une connerie de la troisième. Mais vraiment, et là je, je suis de plus en plus convaincu de ça. Plus je joue, plus j'en suis convaincu, c'est que c'est vraiment un jeu où si on se concentre parfaitement et si vraiment on analyse les patterns adverses, on pourrait pratiquement ne jamais avoir de, de mauvais match -up. Vraiment c'est un jeu où, oh. enfin pas de mauvais match-up mais on pourrait ne jamais perdre presque. Ok. Un peu Atuma à droite. Ça me paraît pas mal. Atuma, s'il y a une autre carte qui va sur la ligne, Atuma meurt. Donc, je ne mettrai pas d'autres cartes sur la ligne. On peut enchantress, mais on peut aussi garder enchantress pour la fin. Pour le moment, Bishop il n'arrivera pas à gagner notre Atuma. Atuma qui est un pool 4 d'ailleurs. Iron Man, ouais super. Donc là on a gagné au, à gauche grâce à enchantress. Vous voyez le côté un peu tricky d'enchantress. Là typiquement, le, le chang n'aurait rien fait. Donc on va enchantress là. Et on va Carnage au centre. Ça devrait être bon. Bon, faut quand même se concentrer. Faut quand même... Bon, là, vraiment, c'est vraiment hein, une erreur de... Je de... sais pas. C'est vraiment une... bizarre d'avoir... Euh... Soit j'ai problèmes... un... Un... un problème au cerveau et je vois mal les cartes, mais, <rire> mais ça m'arrive quand même assez rarement. Mais là, franchement, c'est bizarre. J'essaierai de revoir le replay, mais j'ai piqué Killmonger. Oh, il snap. Ouais parce que pour lui il a tout le temps gagné à gauche. Donc je pense qu'il va juste bourriner au centre. En se disant bah au centre j'ai gagné. Ou alors il va bourriner avec Warpass à droite. peut-être Je pense qu'il peut Warpass à droite. Warpass plus un T2. Genre euh, lézard Warpass. Non Wallsbane plus un truc. Oh. Ok. Bon, lui, il triche un peu et il joue surfeur. Donc, déjà, lui, il a pris le battle pass. Mais ça n'empêche pas qu'il perd. Hein. Vous voyez, 8 points, ça engrange. Hein. Vous voyez, vraiment, ça va engranger des trucs de taré. Hein. Je vous dis, en... sans exagérer, je pense qu'en un week-end, si vous farmez bien, en un. Euh... Ouais, vous voyez, on a plein, plein de trucs. Presque un peu trop, en vrai. Hein. Vous voyez, je vais vite arriver aux 10 000. Hein. Chaque jour, je prends 1000, entre 1000 et 1005. Mais je pense qu'en un, -ce qu un week-end, c'est faisable. Non, peut-être qu'en un week-end, c'est un peu... Mais je pense qu'en 4 jours, 4 jours de tryhard, vous passez une finite. On peut passer... Bah après, globalement, quand on arrive pool 2, on est autour du rang 20, rang 30. Mais je pense qu'on peut passer une finite très très vite. Genre, en quelques jours de tryhard, on passe une finite. Après, encore une fois, il faut arriver à corréler tout ça. C'est-à-dire le fait de passer vitine... d'arriver une... de... De au moins à 90 pour les 500 or. Mais aussi de stacker les crédits. Donc finalement, vous n'êtes pas non plus obligé. Mais après, vous pouvez vous faire des petits défis. Genre, j'essaye d'arriver à 200. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Oh, pas mal ça. C'est ce que je disais la dernière fois en stream. C'est que je pense qu'en pool 1, pool 2, le, avec le win rate que j'ai. Mais vraiment, sincèrement, en pool 2, je pense pouvoir arriver jusqu'à 90% de win rate. Si je me concentre vraiment, si je fais pas le foufou, chance, je pense que je peux arriver à 90% de win rate. Donc gagner 9 games sur 10. Et je pense qu'en termes de rang, si je faisais que ça, moi ça n'a pas de sens évidemment. Mais Ouais, en termes de rang, si je faisais que ça, je pense que je pourrais euh, arriver jusqu'au rang 300-400 infinite. Mais quand je dis moi, c'est vous aussi. Vous hein, voyez, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un génie. Il hein, faut juste bien jouer un deck et bien comprendre une méta qui est finalement moins riche que celle du pool 3. Donc là, on va faire Dino euh, ici. ou Dino là, on s'en moque. Ok. Non, Dino, là. Parce qu'en vrai, c'est ça le lieu où on va avoir le plus de points. On aura Bucky, Carnage, Sentinelle. Vous lui, il prend sa ligne. Bon, ça, c'était fou. Là, je fais Bucky, Carnage, Sentinelle. Oui, c'est cool. hein. Vous voyez le Bucky Carnage Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes pour... Euh, bon, petit spoil, hein. Euh, des decks mais f... je... c'est le seul que je ferai. Mais en gros, il n'y a pas de deck Bucky Carnage. Dans les decks que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas assez de cartes sacrifice. Le Venom, il est pool 3. Euh, Death, c'est pool 3. Wave, c'est pool 3. En gros, le deck sacrifice du pool 3, dedans, les cartes clés, c'est vraiment euh, Venom, Death. Enfin, c'est surtout Death, quoi. Parce que le fait de sacrifier, ça marche surtout pour euh, Wave, Death, quoi. Ou Taskmaster. Donc voilà, ou Deadpool même. Et en gros, en pool 2, il n'y a pas de deck suffisamment fort en pur sacrifice. Ça va être une petite ossature qu'on va pouvoir jouer dans certains decks. Sur celui-là, en tout cas. C'est intéressant. Hein on a perdu, là. Enfin, on a gagné. Mais euh, on a gagné parce qu'on lui met beaucoup d'avance au mid. Mais vous voyez, il a fait vraiment fait des choses jolies à la fin. Très, très belle. Hein. Ça pas suffi mais c'était très très beau. Vous voyez là on le voit hein. sur des games comme ça qui sont serrés on gagne parce que notre deck est extrêmement puissant mais typiquement je reviens sur ça mais si on avait câble, câble collectionneur à la place de Carnage Deathlock, Carnage Bucky, bah en fait euh, ces games là on les perd quoi. On les perd de pas beaucoup mais on les perd parce que le dino euh, aussi fort soit-il ben finalement en face il y a aussi un adversaire qui va faire des points, qui va avoir vocation, à, enfin qui va avoir pour but de faire beaucoup de points. Alors, il y a beaucoup de decks comme ça en tout cas. Et justement, dans les decks alternatives, sans spoiler, il y a un deck qui est fait pour contrer euh, les decks euh, les decks T1. Il y a un deck qui compte les decks T1. Quand je dis deck T1, c'est les decks T1 bien joués. Ou le deck Kazoo. Parce que le deck Kazoo, il n'est pas censé jouer ct 1 au début. Il joue ct 1 à la fin. Bah, le truc, c'est qu'on va curver derrière. T4, T5, T6. Donc autant faire Killmonger maintenant, je pense que ça suffira pour gagner. Mais voilà, le deck, euh, euh, deck Kazoo, il n'est pas censé jouer comme il le fait. Vraiment parce qu'il s'expose à un Killmonger et il perd sur Killmonger à moins qu'il joue armor à gauche. Et sinon il perd sur Killmonger donc il doit garder ses T1. Et donc s'il joue bien il y a quand même une façon de le contrer mais bon bref ça ce sera dans la dernière vidéo sur les decks alternatives. Mais après ce deck là peut le contrer, vous voyez on l'a vu parce qu'on fait des points. Déjà les points ça peut contrer quand même des adversaires qui en font moins accessoirement. C'est un peu Captain Obvious de dire ça mais il faut quand même le dire. Non à gauche je gagnerai. Euh. Non On va là. Ah non, c'est Strong Guy. Bon, c'est rigolo, Strong Guy. On peut garder l'enchantresse pour la fin. En se disant qu'on gagnera sur la ligne de Strong Guy. Et donc, on fait Dino euh, là. On verra. Après, en vrai, on peut juste Chavez à gauche. Hein. Parce que là. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'à droite, c'est un peu fini. On sait qu'il a Chavez. Il peut Chavez à droite, Chavez à gauche. Je crois que j'aurais du dino à gauche. J'ai emmerdé là parce que c'est un peu une situation de 50-50, non un peu une situation de 50-50 ici. C'est-à-dire que si je vais à gauche et qu'il va à gauche, j'ai perdu avec ça Chavez. Si je vais à droite et qu'il va à droite, j'ai perdu. La question c'est est-ce qu'il va à droite ou à gauche Je pense qu'il va aller à droite moi. Je pense qu'il va aller à droite. Dur. Franchement c'est dur à dire. Son strong guy il va pas s'activer Donc en fait on s'en fout dans Enchantress. Moi je fais ça mais j'avoue que c'est 50-50 hein. Franchement euh... Moi j'ai vraiment visualisé un 50-50 Après je pense qu'il a Plus vocation à aller peut-être à droite Il faut voir C'est pas une bonne nouvelle ça Ouais Ouais GG Ouais GG donc euh, c'était ça Vous hein. voyez si on fait Chavez à droite on a gagné Alors c'est pas un 50-50 au sens Enfin c'est un 50-50 dans tous les cas Parce que ça dépend de nous où on va Mais c'est pas par rapport aux cartes que j'avais analysé Bon en tout cas par rapport à la Chavez Mais ça n'empêche que c'est un 50-50 Donc c'est des spots qu'il faut prendre hein. Comme euh, vous avez sûrement révisé vos statistiques Mais 4 pour 8 c'est 33% Donc euh, 30, euh, 30, euh, 37 plus 38 on va dire donc il faut avoir 38% pour que ce soit pour prendre un, un 4-8. Non, non, non, un 2-8, pardon, un 2-8, un 2-8. Pour prendre un 2-8, il faut 37%. Donc pour prendre un 4-8, il faut à peu près 30, 25-30. Donc euh, là, on avait 50, on était large. Mais même un 2-8 ici se prenait, vous voyez. Donc c'est-à-dire jouer 2, ou perdre 2, enfin non, jouer, euh, abandonner à 2, ou, ou perdre potentiellement 8 et gagner 8, vous voyez. Donc quand c'est marqué 2 et 8 ici. Donc 2-8 ou 4-8. Donc voilà, 2-8 c'est 38%, 4-8 c'est à peu près 25-30. Après ça va dépendre un peu de la, de la situation aussi. Parce que c'est jamais des 50-50 purs. Parfois vous avez justement comme j'avais là une idée de ce que l'adversaire peut faire. Mais aussi bien l'adversaire il va pas faire ça. Et vous le savez, il vous dit bon, s'il fait ça c'est 50-50 mais il peut aussi faire ça. Et dans ce cas là, bah ça redistribue -re -re les cartes. Intéressant Écoutez J'ai qu'un mana Ça et ça hein. On s'en fout on a une main pleine mais Je que c'est un peu chiant Non Non Non c'est ok De toute façon les dinos vont nous faire gagner logiquement Et en vrai on peut peut-être euh, prendre le, le lead à droite Sur Sunspot on s'en fout on a Killmonger Bah écoutez, sentinelle, sentinelle Comme ça on a toujours plein de cartes en main Et puis ce sera dino à gauche, dino au centre Faut voir, hein, faut compter Mais je pense que c'est pas perdable hein. En fait Ouais, oui et non Parce que là, il... Ah non il passe pas Parce que je pensais qu'il allait Ah remarque T5 il peut passer pour sunspot Tout dépend, après s'il fait une white queen ici Il me vole un dino donc De ça... bah, toute façon on a déjà snappé Juste Angela. Comme ça, il veut passer devant ici. Donc là, on va Dino ici, tout simplement. Et ensuite, on aura juste Dino au centre. Mais on sera trop... peut-être quand même dans un 50-50. Faut voir. Ah non. On est trop devant à gauche, quoique. Ouais, là, vous voyez, on est devant sur deux lignes. Donc soit on. Enfin, là, on joue tout le temps, quoi. Et vous voyez, il y a des spots comme ça qu'il faut accepter. Donc soit là, soit là. La question c'est, est-ce qu'on prend en premier degré en se disant, bah, logiquement il est censé aller au centre, donc on va au centre. Ou alors on fait second degré, il sait qu'on pense qu'il va aller au centre, donc lui il va aller à gauche. Il sait que, il sait que, il sait que, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré. Ça va souvent finir par, votre adversaire part. Euh, mais voilà, et en fait, ce qui enfin, souvent normalement, non, lui il est censé jouer. Enfin, en fait, on sait pas ce qu'il a en main, mais par exemple, s'il si a Chavez, je ne sais pas si avec Chavez il gagne, quoique avec Chavez il gagne même pas à gauche hein, parce que j'ai quand même beaucoup d'avance. Mais imaginez, il a une carte qui fait qu'il peut gagner une ligne dans ce cas-là, il est censé jouer, mais souvent la peur va faire qu'il ne va pas jouer, vous voyez. 4 pour 8 ils vont se dire ah merde je mise 8, si je perds je perds 8, euh, allez je laisse 4 à mon adversaire alors que justement si on connaît les stats il faut 38% donc on joue. Même si on est derrière il faut jouer. Alors si on est large derrière il faut pas jouer évidemment. Dommage d'avoir euh, chopé mon truc, c'est pas si grave. Oh, c'est coquin ça. Armor est une carte qui peut nous contrer. C'est pas si grave parce qu'on va aller juste sur notre ligne dans l'absolu. C'est vraiment pas si grave, mais ça peut être un peu relou. Bon, ça c'est un bon lieu pour nous parce que soit Chavez, soit. Ok. Soit Chavez, soit Odino, c'est win. Plein de petits T1, c'est rigolo. On peut faire Enchantress sur euh, Armor. Oh, il joue à tout. Vous savez ce qu'il joue vous, savez, vous connaissez son deck C'est justement le deck... Euh, mais je pense que c'est un deck zo. Le fait qu'il joue Armor, c'est un peu bizarre. Parce que ça veut dire qu'il joue peut-être une version où il n'a en, pas envie de jouer les T1 à la fin. Mais là, franchement... Je crois que je vais Enchantress sur son Armor. Déjà, lui, il va pouvoir Kazoo peut-être au centre. Et dans ce cas-là, on choperait Kazoo, mais en fait, on s'en fout. Je pense que, même si je... Là, il va... Euh... Ouais, non, il Jones en plus. Ah non, bah c'est un mid, alors. Ok. C'est pas ce que je pensais. Moi, oh, ça change rien. Ça change rien. Donc, on va faire quoi Deathlock ici. Non, Carnage ici. Killmonger au centre. Comme ça, on gagne la ligne du centre. Ok, oui, ici. C'est lui qui joue en premier. Si on gagne la ligne du centre, on a gagné. mal Ok. Donc on gagne la ligne du centre et derrière le dino fait toujours gagner. Enfin, ou Chavez, peut-être que même le dino sera meilleur que Chavez. Vous voyez, j'ai vraiment considéré que là, il, il allait. Euh, qu'avec euh, Killmonger, j'allais tuer plein de terres, mais en fait, c'est pas ce que je pensais. Ouais, c'est un deck un peu bizarre. <rire> bon, on est devant, donc là, il peut partir. Ou jouer. Il a le droit de jouer également. Alors, il y a plusieurs lignes de play à notre... Ouais, bon, il va souvent partir. Victoire! Et. Sachant qu'au mid, on avait gagné, et que ça, c'était 9, et que je pense pas qu'il puisse battre 9. Moi qui joue Hulk, mais je pense pas que ça joue Hulk. Par contre, il aurait pu Chavez, mais dans ces cas-là, j'aurais gagné. Ça faisait égalité, victoire, égalité. Vous voyez, si on est un peu focus, les games qu'on va perdre, ça va être des 50-50 à la fin. Faut les accepter. Voilà. Mais il faut les prendre, surtout. Si vous les prenez pas, votre win rate va baisser, c'est un peu dommage. Et vous voyez, la puissance de l'Enchantress, elle est vraiment cool dans ce deck. Hein. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses. Alors, je la mettrai pas dans tous les decks non plus. Parce qu'il y a des decks qui ont vraiment vocation à développer des plans de jeu et des plans de jeu avec plein de cartes. Sans spoiler, il y en aura en tout cas dans la, dans les, dans les, dans la série de vidéos. Euh, mais ce deck-là, finalement, c'est des combinaisons de deux. Carnage, Bucky, euh, Moon Girl, Dino. Donc en fait, il y a vraiment la possibilité d'avoir Enchantress et qu'elle ne pollue pas les combinaisons. Bon, Kingpin. Kingpin, Kingpin. Pas ouf. spot, Nightcrawler. Wow, il joue tout 7 et 1, c'est vachement risqué. Il va se prendre un. un... Va s'en prendre un. On va manger ici les cartes. Scorpion. Bon, c'est pas grave. On tout. Ok, donc ça veut dire qu'il joue Blue Marvel Kazar, je suppose. Okay, peut -être... Ouais, non, si ça joue Watu, a priori, Watu, c'est vraiment bon que dans un deck avec plein de terre quoi. Là, vous voyez, si je joue Moon Girl, le problème, c'est que le dino, il ne va pas se copier. À cause de... d'avoir récupéré une carte random, là. Donc... Euh... On peut quand même le faire, ça mange pas de pain. Il ouais, n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et tu vois... Ah, quoi que... Le truc c'est que mon T5, si je pioche Killmonger, je suis bien. Et j'ai envie de piocher Killmonger. Donc je pense que je vais juste Deathlock ici. Comme ça, j'ai une, une chance de piocher Killmonger. J'ai une chance sur 4. Parce qu'il n'y a que 4 cartes dans mon deck vu qu'il y a Chavez. Donc j'ai 25% de chance d'avoir Killmonger ici. Qui me donne instantanément la win. Hop. Nope. Um, ok. Bon, si on fait dino on, on gagne à gauche j'avais un truc à faire je viens de le voir bah J'avais Kingpin avec Bifrost. Je pense que j'avais moyen de faire un truc de fou. En plus, je vous imagine chez vous en mode... T'as Kingpin et Bifrost, fais ton truc, fais un truc Je pense que j'avais moyen de faire un truc. Hein. C'est une carte... Ah non, c'est une carte qui est déplacée au tour 6. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non. Calmez, calmez-vous, <rire> calmez-vous chez vous. Non, non, c'est au tour 6. C'est pas déplacé, donc non, ça aurait pas fonctionné avec le Bifrost. Donc là, il passe. Ça peut faire, ça peut faire peur parce que ça peut être Killmonger. Euh, ça peut être... Euh... Pas Killmonger... Euh... Ouais c'est pas évident, on a pas de combinaison de cartes. Ça peut être infinite quoi. Là il peut jouer infinite à gauche. En vrai quand il y a Sunspot il peut y avoir infinite, c'est pas choquant. Il est parti, vous voyez. Typiquement là c'est une game où on, nous on... on... Mais vous voyez c'est vraiment une histoire de probabilité de... Le... Attendez, 14, 7... Ouais. Et là il est mal parti. Il aurait dû partir avec l'autre bouton. Le deuxième bouton, vous voyez. Et il y a peu de gens, et en pool 1, en pool 2 encore moins évidemment. Je pense que si t'as pas regardé un stream, ou si t'as pas eu connaissance, enfin si on t'a pas dit ça marche comme ça, ou si tu t'es pas penché sur le truc, tu ne pa... pe... peux pas savoir. Et vous voyez ce bouton là, pas encore, c'est si l'adversaire le fait, en fait vous faites égalité. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais là typiquement, j'allais sûrement abandonner, moi. Parce que je me, suis... je me disais il y avait infinite. Donc en fait j'aurais cliqué sur pas encore, lui aussi ça aurait fait égalité. Et finalement il m'a donné les points. Vous c'est cool comme deck, hein. Ça monte bien. L'avantage du Snap T1, c'est que parfois les adversaires vont pas avoir une bonne main, bah, vont, vont vous laisser la partie. Ça fait des games, euh, game rapides et, euh, et puis voilà. Donc là, j'utilise pas mes golds hein, pour les missions, dans le sens où euh, sinon j'aurais trop de crédit. Donc, euh, puis c'est pas mal de stacker des golds aussi pour acheter les gros bundles, les bundles à 6000, là 6000 golds, ça fait 90 euros. Bah, vous les achetez avec, si vous avez vos golds et que vous pouvez les acheter avec des golds, euh, c'est 90 balles. Hein. Et ça fait bien, bien avancer dans la collection quand même. En tout cas, c'est un prend-renfort quand on commence à être pool 3. Bien avancé dans le pool 3 et qu'à un moment. Parce qu'à un moment, il y a une zone de résistance en pool 3. On a beaucoup moins de cartes. Une carte toutes les 70-80. 80 points. Donc euh, là, je suis dans une situation du pool 3 sur l'autre compte. J'ai, euh, Je crois que je dois être à 2007, un truc comme ça. Cartes, elles, elles arrivent jamais hein. franchement t'es une carte tous les tous, tous, tous les tous les quatre jours j'ai l'impression en jouant 6 euh, heures par jour hein. ok bon et les à, à con peut-être on a pas une très bonne main, mais on s'en fout bah, juste, à, juste ça ça peut faire gagner parfois c'est con hein. et puis accessoirement des slogs c'est 5 points pour 3 donc là même si on n'a pas eu de t1 t2 ah, le truc, c'est que je vais faire Moon Girl Dino en fait. Donc je pense, tant pis, je fais juste Deathlock. Oh, Lockjaw, je connais, je connais. Je connais bien, j'ai pas mal joué ça hier sur euh, l'autre compte. Très sympa. Et risqué ce qu'il qu fait. Hein Là, j'ai 9, hein. En vrai, euh... bon, si chat, si chat, mais ouais, ça sort bien. Ok. Bon, je pense que ça change pas grand chose parce que j'ai, euh... j'ai Dino, Dino. On va voir. Bon, c'était, c'était ouais, risqué de sa part. Hein. Je pense que c'est plus risqué que c'est bon. Donc c'est pour ça qu'il fallait aller à droite. Bon là, nous on peut partir parce qu'on a perdu tous nos tours. Donc on, a, on peut concede. Après il peut faire n'importe quoi. Faut voir. Odin, ok. Alors là, il y a un play qui est assez intéressant. Est, lui, c'est un deck avec des gros tons. Donc est-ce qu'il va mettre des gros tons au mid en se disant... Je sais pas, En fait, je sais pas trop. J'ai quand même un peu d'avance. Là là, on a perdu hein. Mais la probabilité Fait qu'on doit rester On va faire ça Vous voyez <rire> Et c'est pour ça que c'est important Parce que cette game là on va la perdre plein de fois Genre s'il est pas trop bête euh, On est censé la perdre c'est bizarre ce qu'il a fait. S'il si, joue plein de petites créas un peu partout, enfin c'est un peu bizarre. Ce c'est pas évident, parce qu'en vrai, les dinos, c'est très fort aussi. Mais, mais Bref, c'est une game qu'on est censé perdre. Et en fait, bah on... la probabilité, elle, elle fait qu'on doit rester. On reste, et là, on gagne. Et vous voyez, c'est quand même assez satisfaisant. Ça veut dire que en plus d'avoir... Euh... Enfin, comment dire On a gagné sur notre façon de jouer, mais également sur notre calcul des proba enfin c'est calcul très facile, des probabilités quoi. Ou notre connaissance de jeu, notre théorie du jeu. On va sur Baxter parce que c'est plus 1, plus 3 aux autres emplacements pour le joueur gagnant. Ce sera sûrement nous le joueur gagnant. Surtout avec Bucky Deathlock. Déjà c'est une ligne qui pourrait presque abandonner. Strong guy, ok. espèce de Serra Miracle, mais sans Serra. tu t'essayes de vider la main pour avoir un gros strong guy. C'est ce à quoi ressemblaient les decks Serra Miracle avant Surfer. Maintenant, bah tout le monde joue Surfer. Mais... Bah on va bourriner au mid. On va essayer de se concentrer que sur deux lignes. Je pense que ce sera suffisant. Là, comme ça, on lui dit vraiment, mec, c'est fini. Oh, Cristal, c'est rigolo. Et cette carte est sur l'emplacement du milieu. mélange votre main, votre deck, piochez trois cartes. On va bouriner à gauche. On va bouriner à gauche avec Chavez derrière. Vous voyez là cette game est différente. On n'a pas joué avec Dino Moon Girl mais on a quand même gagné. Le problème c'est que si on joue pas... Enfin je reviens là dessus. Hein. Si on joue avec Cable euh, et Collectionneur. bah On gagne jamais le mid. Et en fait euh, c'est une game qui est, qui est ingagnable quoi. Euh, c'est un peu optimiste ça. <rire> euh, c'est bizarre ce qu'il a fait. Il peut y avoir des bots. Échecs Max, je sais pas, ça ressemble pas à un nom de bot, mais ça peut être des bots. Faut pas oublier qu'à ce niveau-là, il y a. Là, je suis en infini. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pool 2 qui jouent en infini, quoi. Donc, euh, c'est possible qu'il à ce moment-là, qu'il y ait des bots. Mais là, pour le moment, j'en ai peut-être. J'ai pas l'impression d'en avoir rencontré. Le snap, hein. pas oublier. Peut-être sur vos premiers games avec le deck, essayez de prendre en main le deck et pas forcément snap si vous n'êtes pas à l'aise. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, ne snappez pas T1, mais vraiment le snap T1 va vous amener un gros gros gain de win rate. Déjà, souvent vous allez gagner, déjà, et vous n'allez pas gagner au tour 5, au tour 6. Donc en fait, si vous vraiment vous attendez le dernier moment et que vous dites, bon là vraiment je suis quand même pas mal, je snap, bon, en fait, pour l'adversaire, c'est plus facile de vous lire et il va dire, bon bah je suis derrière, euh, allez, je pars. Et en fait, vous allez louper plein de points en faisant ça. Bah, typiquement, euh, des spots où l'adversaire il fait sunspot. Bon, en vrai, j'allais dire euh, vous snappez parce que vous avez Killmonger, mais il y a Armor. Mais il y a Enchantress, vous voyez, Enchantress Killmonger, c'est bien. Ah, zut. Faut que non. Ah, ça quand même. Je crois qu'on va pas jouer avec Bucky. Je crois que la ligne d'à gauche, j'ai pas envie de la perdre. Comme ça mon Killmonger il tue son truc Sandman Faut quand même calculer hein Parce que là on est à 6 en... Ouais non c'est bon Parce que s'il faut une Marie Ça, ça fait moins 1 à toutes nos cartes Mais on s'en moque Parce que ça fait gagner la ligne hein Ouais, lui, il essaye de stater à fond le sunspot, et il a raison. Hein. Et là, on fait ça, si on, et on devrait gagner, je pense. En ouais Man, on peut jouer qu'une carte par tour. C'est un peu relou, l'animation est sublime. Je trouve que l'animation, c'est une des plus belles du jeu. La carte est vraiment pas mal. D'ailleurs, il est possible que dans un deck, euh, dans mes decks alternatifs, il soit présent, vous verrez. Mais la carte est très intéressante, en tout cas. Je trouve beaucoup plus en pool 2 qu'en pool 3. Là par exemple c'est un spot où imaginez on n'a pas snap. Bah, en fait en snapant, on joue 1 ou 4. Le truc c'est que lui il peut se dire il euh, y a un gros gap, je suis quand même derrière, je pars. Alors que là on va prendre 4. Vous voyez en snappant T1 on prend 4 au lieu de prendre 1. Ah non on perd. Bah écoutez, elle est pour moi celle-là. Oh wow, ok. Ah mais oui, ça a tué ma petite créa Too bad. My bad, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire l'inverse. Parce que ma typhoïde, elle est neuf. Donc en fait, il n'y avait pas le dot. Y a, y aurait, ah, my bad. Bah ben là, vous voyez, c'est une erreur de placement. Enfin, vous voyez, c'est encore moi qui perds, C'est pas le deck. Mais c'est rarement le deck. Mais c'est vraiment vous. Là, en fait, il fallait que je mette typhoïde. J'ai mal joué là, vous voyez. Il fallait que je fasse typhoïde à gauche. Comme ça, Chavez contre typhoïde, c'est égalité. Et à droite, je fais Killmonger. Comme ça, ça fait égalité à droite. Et je gagne au centre. Ouais, non, c'est ça. Tralala. Ben là, c'est pour moi. Franchement, elle est pour moi, celle-là, parce que je suis censé... Enfin, j'ai gagné, en fait. Juste si je suis pas trop con, mais vu que je suis un peu con, là, j'ai gagné. Mais vous voyez, il n'y a aucune game, aujourd'hui. Ce sera sûrement la dernière. Qu'on a perdu parce qu'on ne pouvait rien faire. Ça, c'est quand même vraiment fort pour un deck. On en a perdu trois. La première parce que... Non, 4 en tout. La première parce qu'on a fait une erreur de placement, mais on l'a vu après, mais on n'est pas censé le voir après si on est vraiment concentré à fond, alors après c'est le jeu qui veut ça. C'est des jeux, c'est des games de 3 minutes. Euh, je le fais maintenant ou pas Non. Donc oui, c'est des games de 3 minutes. Donc finalement, c'est aussi normal de jouer vite parfois et de ne pas se concentrer autant que sur une game de Magic ou d'Earthstone où qui peut durer 10, 15, 20 minutes où vraiment tu réfléchis à tous les sites, tous les tous les setups. quoi. Donc voilà. Donc il euh, y a ce truc-là. Et donc oui, la première game, erreur de placement. Mais c'est pas grave, c'est une game de 3 minutes. Mais voilà, c'est bien aussi de jouer un peu relax parfois et d'enchaîner les games. Euh... La troisième game, bah, je joue mon Killmonger au lieu du de Deathlock parce que je vois pas, euh, je fais une erreur de, de clic. Il y a une game on a perdu sur le 50-50. Donc là, c'est une vraie game perdue, genre vraiment le 50-50 qui rate. Bon, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu et il y en aura beaucoup aussi. Euh, et euh, moins il y a de cartes, plus il y en a finalement. Et euh, bah, celle-là qui est une erreur de placement au Vous voyez, donc il y a eu vraiment sur les 4 défaites qu'on a eu aujourd'hui, 4 erreurs de placement. Enfin, trois erreurs de placement et une vraie game perdue. Et je crois qu'on va se retrouver dans un 50-50, c'est assez intéressant. Ouais. Alors lui, ouais, euh... Ouais, c'est pas évident, on sait pas trop où il va aller. ouais c'est 50-50 2 pour 8 vous voyez 2 pour 8 il faut 38% donc là on a 50 je pense vraiment qu'on est en 50-50 Dino il fait gagner la ligne soit on va à gauche soit on va à droite surtout qu'il joue un deck assez lourd avec Chavez et tout je sais pas Plum, ploum ça sera toi qui prendras Dino. Ah. Ah, c'est raté. C'est raté. Ouais, ça faisait égalité hein, sur le Dino. Euh, ouais ça faisait 6 cartes contre 6 cartes Donc euh, vous voyez 50-50 Bon on a eu on a joué 2 50-50 En fait ce qui est intéressant c'est que les autres 50-50 Les adversaires sont partis Parce qu'en vrai on, normalement on en joue beaucoup plus hein. euh, C'est facile une game sur 3 Une game sur 4 des 50-50 Mais justement il y a les adversaires qui vont pas maîtriser la théorie Ils vont abandonner Donc en vrai là on en a joué 2 vrais On n'a pas abandonné parce qu'on sait que la probabilité fait qu'on doit pas abandonner On a perdu les deux mais en fait en tout Si je c'était si ma mémoire est bonne on en a joué 5 Dont 3 abandons de l'adversaire donc voilà, normalement on en joue 5 et voilà, les 50-50, ça veut dire que vous allez gagner une fois sur deux. Donc là on en a perdu deux, mais globalement c'est censé s'équilibrer sur le moyen long terme. Quoi. Sur, même sur 10 games ça va s'équilibrer. Au moins en 6-4 ou en 4-6. Euh, bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était tout simplement le premier. Alors je n'est C'est pas un classement par puissance. Hein. Donc c'est voilà, le premier deck pool 2 pour.. Bah voilà. Pour monter euh, votre cote, pour gagner un maximum de crédit, un maximum de gold. Euh, et là aussi un maximum de trucs pour tryharder, pour prendre du plaisir bref, c est, c est, on y passe aussi je l'ai pas dit c'est vrai, mais on y passe aussi pas mal de temps en pool 2, donc c'est important d'avoir de, des bons euh, d'avoir des bons decks pool 2, souvent on va y passer deux semaines à peu près, entre une, deux et trois semaines, voire même un mois en fonction du temps euh, de notre temps de jeu sur le jeu, donc euh, voilà c'est quand même une période importante de notre, de notre tryhard, de notre temps Marvel Snap le pool 2 donc voilà, avoir des bons decks, ça va aussi vous aider à prendre plus de plaisir, mais ça reprend le premier point, c'est le plaisir. Sur ce, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde